Non mais là non, non. on va dire qu'on a gagné si je mourrais où ou... pure je suis en mode colossal là ça y est Ah bah ben voilà Il fallait pas ramasser de pièces Je suis bloqué au secours les amis Mon dieu c'est quoi ça Attends. Parce que... Oh purée, trop moche. Quand je bouge, il m'arrive trop moche. Attends, ah, non, non, non, non. Non, je suis obligé de redémarrer le jeu. Mmh. attends, j'ai essayé un truc. Il crie que là normalement. Mais non, non. Oui, non. <rire> T'as bisez Ah, les monstres Et là, il y a une étoile. <rire> Donc, c'est encore le truc avec l'éditeur du niveau. Donc là vous voyez bien que là ouais déjà il n'y a plus d'eau et là vous voyez là, un champ. et là vous voyez bien qu'il y a des plateformes voilà. attention et qu'il y avait le roi Romp sur le château du bon, champignon de Peach et donc il euh, y a une souris sur l'écran <rire> donc là Mario apparaît hein, avec ses oreilles de singes hein. <rire> et là on voit une étoile vers Wario regardez ça il faut bonjour Wario, qu'est-ce que tu vois Et normalement, genre, l'UDI rebondit sur Wario, sauf que vu que l'UDI et euh, Wario va s'arrêter avant, Luigi va rebondir, regardez ça. Voilà, normalement là. Et l'étoile, ça fait apparaître la casquette de Mario, et du coup, Luigi, se transforme en Mario. <rire> ah, pas mal, et du coup, vu que Luigi, Wario a ramassé une étoile, et eh ben ça fait ça. <rire> putain. On C'est ça, c'est un monde. On va dire quoi il est. On va faire un jeu. Que Mario. J'ai activé des cheats sur Mario. Voilà. C'est une façon. Oh putain, Mais Le petit que le gros pied là, c'est pas mal. La cathédrale, elle m'a fait mis un pingé d'un pays avec un mec. J'ai j'ai plus haut. <rire> Ah, c'est débile. C'est débile. Ah Voilà, ce que je disais. je vous Alors, c'est bien. C'est tout de C'est tout de champagne. C'est tout ah. Attends, attends, attends. What? C'est de Sonic? What the? Bon, salut à tous! Euh... Oula, ma tête est un peu coupée. Euh, voilà, c'est bon, ma tête. Mais putain, mais. Ça fait une smoke, ça. Attendez, je en fond Voilà. Ah uh -huh.